Pourquoi ce livre, hein, disons, après Féminité singulière euh, Féminité singulière m'avait donné l'occasion de présenter euh, ce que les logiques des discours avaient fait du féminin, en les faisant entrer entièrement, en faisant entrer le féminin entièrement dans la logique toute phallique, celle des discours. Euh, évidemment, je montrais combien déjà. La euh, logique que euh, identifiait, décrivait euh, euh, la psychanalyse lacanienne, Lacan, euh, euh, pour le féminin ne pouvait en aucun cas y entrer entière. Ce qui donnait donc, dans euh, les logiques des discours, euh, un féminin soit symptomatique, généralement symptomatique, soit des figures mythiques de femmes qui n'existent pas comme euh, Ève, euh, euh, qui naît d'un homme ou mari qui fait compte sans rapport sexuel il m'est apparu aussi dans la foulée que on ne peut pas traiter du féminin à l'heure actuelle euh, de façon à mon avis suffisante si l'on s'en tient là y compris à la logique à élaborer la psychanalyse pour les féminités euh, cette logique toute cette logique dite du patou du patou phallique parce qu'il euh, y a un autre savoir à l'heure qui a une grande importance pour avancer sur le féminin et qui est le savoir des, des discours féministes. C'est donc pourquoi j'ai repris euh, euh, un certain nombre de ces discours, ceux qui m'ont paru les plus percutants, les plus importants, pour euh, euh, euh, euh, m'apercevoir qu'ils développaient à leur tour une logique du tout phallique au moment précisément où la psychanalyse depuis le le milieu du siècle dernier avec l'accord, montrait qu'en aucun cas, les féminités ne pouvaient se définir d'un tout phallique. Donc un livre au cœur des débats contemporains, sur la question féminine. Euh, alors, à qui s'adresse-t-il Parce qu'on pourrait penser avec le sous-titre qu'il est circonscrit aux euh, au psychanalystes, aux praticiens de la psychanalyse, en réalité, euh, le projet est beaucoup plus large et il est très accessible, celui-là, à, à des non-spécialistes, disons. Un Absolument. Et il s'adresse par définition, bien sûr, à tout ce que le fait, tous ceux, toutes celles et tous ceux que le féminin euh, intéresse, et euh, tous ceux qui sont intéressés par le fait de le définir, à la fois dans la part euh, euh, de sujet du féminin, celle qui à accéder au discours à la fin du siècle dernier d'une manière massive, et à la fois à ce qui serait la spécificité des féminités, pas toutes, puisque pas toutes choisissent cette logique, en termes donc de logique pas toutes. Il m'a paru nécessaire de relire les discours féministes actuels pour m'apercevoir qu'il relançait un mode de logique toute toute toute famille, même éventuellement euh, des féminis du féminin pardon pas des féminités du féminin euh, alors, au moment même où effectivement le, les logiques analytiques euh, euh, la logique lacanienne s'y opposait lorsqu'on relit tous ces discours un certain nombre d'entre eux on s'aperçoit en effet qu'ils procèdent chacun sur un certain nombre de concepts essentiels en psychanalyse, et notamment concernant la logique pas toute, un virage au tout. Préciser quand même que ce n'est pas un livre qui opposerait les discours féministes ou les avancées analytiques. Bien sûr, tu as tout à fait ouais. raison, et, et, et ça m'est extrêmement important, c'est extrêmement important de le préciser, euh, qui est qu'il euh, euh, me semble qu'on ne peut pas lire à l'heure actuelle. Euh, à la fois le devenir du féminin la conceptualité du féminin euh, d'une manière générale euh, si on ne lit pas les deux alors, en, en, deux types de discours et l'un et l'autre ils s'opposent certes et, et bien sûr je le montre euh, j'essaye de le montrer dans des points euh, extrêmement divers, ils s'opposent euh, ils n'ont pas la même structure, ils n'ont évidemment pas la même visée, la visée du discours féministe étant éminemment politique, et c'est logique, son, efficace, son efficacité propre étant elle aussi politique, et c'est logique, ils n'ont donc pas la même visée, et pourtant, ils alternent, on peut le voir au long de la fin du siècle dernier jusqu'à présent, ils alternent l'un avec l'autre, et même sans dialoguer l'un avec l'autre, ils se répondent, et donc il me semble nécessaire d'envisager les deux. En effet, pas du tout au regard d'un choix entre l'un et l'autre, pas du tout au regard d'une simple critique qui dirait voilà ce que nous nous disons et ce que eux disent qui ne va pas, absolument pas la question, même si j'ai aussi un regard critique. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment ils se répondent et comment on a besoin des deux.